Avant même d'aborder la notion de tension électrique, il faut dans un premier temps évoquer l'invention de la première pile. Tout commence vers 1780 en Italie. Luigi Galvani, professeur d'anatomie à l'université de Bologne, s'intéresse à l'action de l'électricité sur les nerfs. Pour cela, il réalise plusieurs expériences sur des nerfs de grenouilles mortes et s'aperçoit, un peu par hasard, que l'utilisation de deux scalpels métalliques sur les nerfs provoque la contraction de ceux-ci. Il en conclut, trop rapidement, que l'électricité est à l'intérieur du muscle de l'animal et que l'approche des métaux la libère et provoque le mouvement de son muscle. Alessandro Volta ne tarde pas à réagir. Pour lui, le mouvement de la patte est dû au courant électrique produit par les deux métaux. Pendant une dizaine d'années, les savants se disputent la bonne interprétation jusqu'à ce qu'en 1800, Volta présente un assemblage de disques de cuivre et de zinc qui produit tout seul de l'électricité. Cet assemblage prendra très rapidement le nom de pile électrique. C'est un triomphe pour Volta. L'Europe entière veut le saluer. Le premier consul Bonaparte le reçoit avec tous les honneurs et le couvre d'or. Depuis, la pile originale de Volta est toujours visible à Paris au musée des arts et métiers. La tension électrique, notée U, représente une différence d'état électrique entre deux points d'un circuit. En l'honneur des travaux de Volta sur la pile, on a décidé d'associer son nom à l'unité de la tension électrique, le volt de symbole V. L'appareil de mesure est donc logiquement appelé le voltmètre. Voici son symbole. Une tension est une différence entre deux points. Elle se mesure donc par-dessus le circuit, on dit en dérivation, avec un voltmètre. Le voltmètre se branchera toujours en dérivation sur le dipôle dont on veut connaître la tension. Voici un exemple. En pratique, pour mesurer la tension aux bornes d'un dipôle, une lampe par exemple, on utilisera un voltmètre. Les bornes COM et V seront utilisées. On choisira la position de la molette, le calibre, sur le voltmètre. Et enfin, on prendra la valeur la plus élevée, ici 250 volts, pour commencer la mesure. On reliera le dipôle avec les bornes COM et V. La borne V est reliée au plus et la borne COM au moins. on adaptera le calibre à la mesure. Ici, on a une tension aux alentours de 6 volts. Le calibre le plus adapté est donc 20 volts. Si on choisit un calibre trop faible, l'appareil indiquera une lettre I. Il faut donc retourner sur le calibre précédent. En cas d'inversion des branchements, comme ceci, L'appareil indique un signe moins. Il faut donc remettre les branchements dans le bon sens.